Il est 14h, on va débuter le webinaire. Merci à tous en tout cas d'être venus nous rejoindre. Ce webinaire qui est animé par SIM et, et co-organisé par le groupe SEGOS, puisque SIM, si vous ne le savez pas, c'est la filiale externalisation de la formation et de l'alternance du groupe SEGOS. Donc le groupe SEGOS qui fait l'externalisation dans les différents pays en Europe et en France, plus spécifiquement avec SIM. Donc c'est une joie de pouvoir le faire avec leur support, cette présentation. Alors, on va pouvoir revenir peut-être au tout début et commencer sur les raisons qui peuvent vous pousser à, à étudier une externalisation. On a cartographié ces raisons en deux, hein, les raisons internes et les raisons externes. Les raisons internes, et qui est souvent la première raison chez tous les clients d'externaliser, euh, c'est le besoin de se concentrer sur les missions à plus forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, toutes les directions des ressources humaines, toutes les directions formation, sont challengées par leurs entreprises pour pouvoir effectivement travailler sur plus de proximité, avec le business, mieux répondre aux enjeux stratégiques de l'entreprise. Et pour ça, forcément, il faut pouvoir se concentrer sur le conseil aux managers, sur la refonte de l'offre pédagogique, sur le bon choix des partenaires pour recruter des contrats pro des contrats d'apprentissage. Donc, schématiquement, passer d'une logique de gestionnaire formation à une logique de chef de projet formation. Et c'est ça, effectivement, qui pousse aujourd'hui les sociétés à externaliser. On voit chez nous certains de nos clients qui, en gardant du coup leur effectif, et en externalisant auprès de CIM, on a pu travailler énormément sur leur catalogue. Et certains, je pense notamment à cette banque, a augmenté de 30% son offre de formation digitale, donc qui a été très utile pendant la période, grâce effectivement à ce recentrage sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Une deuxième raison, effectivement, interne, c'est qu'il y a dans les entreprises des restructurations et des baisses des effectifs RH et formation. Et forcément, c'est pas parce que les effectifs baissent que... La charge de travail baisse, donc on regarde comment toujours faire face à ces problématiques d'organisation, de gestion, de contractualisation pour les alternants et l'externalisation peut être une raison, et une réponse en tout cas rapide et efficace à ces restructurations. On a aussi, c'est un peu comme une restructuration, des clients qui sont dans des situations de filialisation, de séparation d'activités. Ils n'ont plus accès aux ressources corporate, aux ressources groupe qui pouvaient avant gérer pour eux la formation et l'alternance, et plutôt du coup que de recruter des fonctions support et des fonctions RH, préfère confier ça directement à des partenaires spécialistes. Après, on a des raisons externes. Les raisons externes, ça peut être une hausse de l'activité. Alors, actuellement, la situation économique est compliquée, et pour autant, il y a eu de la hausse de l'activité, notamment liée à toutes les aides que le gouvernement a mises en place pour la formation et l'alternance. Alors, pour la formation, je pense notamment au FNE. Renforcé, qui a créé du coup beaucoup d'appels d'air pour pouvoir former les collaborateurs en activité partielle. Il y a certains OPCO aussi qui ont donné des fonds spéciaux et qui font que paradoxalement, sur une période avec une faible activité économique, il y avait beaucoup, beaucoup de formations à organiser. Et là, dans ces cas-là, l'externalisation peut être aussi une réponse pour pouvoir faire face à cette hausse d'activité. De la même manière, il y a le plan de relance de l'alternance qui a été annoncé par le gouvernement et qui va pouvoir vous permettre effectivement d'avoir des aides. Sensible. On parle de 8 000 euros pour un apprenti majeur, 5 000 euros pour un apprenti mineur euh, dans le cadre effectivement donc, de contrats d'apprentissage jusqu'à des niveaux de licence. Alors conditionné, on verra après, hein, selon la taille de votre entreprise. Et là, on a aussi beaucoup euh, de clients, nous, qui se sont posés la question de dire comment je vais pouvoir finalement faire face euh, à cette hausse du nombre d'alternants que je vais devoir recruter cet été, donc contractualiser les CERFA, les conventions avec les CFA, euh, ou les écoles, et je pense notamment à une société d'assurance qui a fait appel à nous euh, pour pouvoir gérer ses contrats d'apprentissage et qui nous a annoncé qu'elle avait doublé euh, son euh, nombre d'apprentis. Donc forcément, l'externalisation, pareil, est là par rapport à cette hausse de l'activité et permet d'absorber euh, cette variation euh, des volumes. Après, autre euh, raison externe et qui va revenir sur celle qu'on a pu voir avant, il y a l'impact de la crise Covid. On a aussi plusieurs, effectivement, clients qui nous disent « voilà, on est obligé euh, aujourd'hui de baisser un petit peu la voilure au niveau des équipes » formation ou des équipes gérant l'alternance. Cependant, on a toujours du travail derrière, donc on va faire appel à l'externalisation pour pouvoir venir flexibiliser une partie de nos coûts de gestion. Alors forcément, quand on se pose une question de l'externalisation, soit parce qu'on a des raisons internes dans l'entreprise, soit parce qu'on a des raisons externes qui nous poussent à y réfléchir, on se pose des questions des freins et des bénéfices. Au niveau des freins, alors on a essayé d'en mettre différents ici pour pouvoir un petit peu voir si c'était les vôtres, voir s'ils si répondait un petit peu aujourd'hui à vos interrogations. In fine, on se rend compte qu'avec les partenaires qui existent aujourd'hui sur le marché français, qui sont plutôt des partenaires matures, dont Simon fait partie bien sûr, mais les autres, bah tous ces freins sont dépassables. Il y en a peut-être un sur lequel je veux attirer votre attention, qui va vous dire effectivement est-ce que l'externalisation peut fonctionner chez vous ou non. C'est le premier, c'est ce que j'ai appelé une organisation non mature. Une organisation non mature est importante euh, parce que quand on externalise la formation, quand on externalise l'alternance, bah, on va devoir effectivement transmettre des processus à l'extérieur à un partenaire et il faut que ces processus bah, ils soient écrits et ils soient respectés. C'est ça que j'appelle en fait une organisation mature. C'est une organisation effectivement qui ne change pas euh, sa manière de faire à chaque session de formation ou à chaque euh, alternant qu'on recrute. Donc, dites-vous effectivement qu'un prérequis quand même pour pouvoir externaliser, c'est déjà d'avoir un petit peu unifié ces processus de gestion, de les avoir centralisés. Une fois qu'on les a unifiés et centralisés, on peut se poser la question d'aller sur une externalisation. Alors, certaines sociétés euh, profitent d'un projet d'externalisation pour aller sur l'unification et la centralisation. Mais il faut vraiment que ce soit votre objectif, puisque je pense qu'aujourd'hui, c'est le seul frein qui n'est pas dépassable pour réussir une externalisation. Concernant les bénéfices, pareil, on vous a mis un petit cocktail de bénéfices qui est là. In fine, de la même manière, j'ai envie de dire, il n'y en a pas un seul qui va venir on va dire, supplanter tous les autres. Mais ce qui va faire que votre externalisation ait réussi, est réussie, c'est qu'en fait, l'ensemble vont être réunis. Vous allez avoir plus de flexibilité, plus d'expertise. Vous allez pouvoir faire évoluer l'externalisation dans le temps. Vous allez pouvoir optimiser vos coûts et vous allez effectivement ne pas avoir à gérer du management ou de la gestion RH sur des profils de gestionnaire formation ou alternance. Et c'est l'ensemble de ces bénéfices qu'il faut rechercher et pas uniquement de l'optimisation des coûts ou uniquement de la flexibilité. Et c'est là où vous aurez effectivement une, ré une externalisation réussie qui va répondre dans le temps aux enjeux de votre entreprise. Alors, quoi externaliser On peut externaliser beaucoup de choses hein, et puis il y a certaines choses qu'il ne faut pas externaliser. J'ai envie de dire que sur le principe, on peut pratiquement tout externaliser. Mais si je voulais être pragmatique et vous donner effectivement des questions, eh bien, je vous dirais, vous gardez les trois cercles de ce slide à l'intérieur de votre organisation et c'est ce qui fait que vous serez en réussite dans le long terme, pas uniquement sur le projet d'externalisation, mais également sur votre stratégie développement des compétences. La stratégie formation et alternance, c'est le cœur de toutes les choses. Le rôle de responsable recrutement ou de responsable formation doit donc pour nous rester chez vous dans votre organisation parce que c'est lui qui va traduire euh, les besoins business, les besoins à long terme de la société en compétences. Alors, soit compétences à développer par la formation, soit compétences à acquérir et à développer ensuite via euh, l'apprentissage. C'est important. De la même manière, partenariat école et organisme. Alors, vous voyez, hein, sur la droite, on parle aussi de recherche d'organismes. Je ne parle pas effectivement de l'ensemble des organismes qui vont vous gardiez chez vous en interne, mais ceux qui sont stratégiques, ceux qui font effectivement que vous êtes avec des partenaires sur le long terme, parce qu'ils vont être dans votre cœur de métier, parce qu'ils vont vous donner effectivement les jeunes qui vont répondre à vos besoins, et ce qui fait effectivement qu'on va être sur du cœur de cible. Je pense notamment par exemple au laboratoire pharmaceutique, on a la chance d'avoir plusieurs euh, personnes euh, et sociétés de l'industrie pharmaceutique et chimique de manière globale chez SIM. Ben, on va pouvoir les aider, bien entendu, à aller chercher des organismes de formation linguistique, euh, développement personnel, ça, il n'y a pas de problème, mais tout ce qui va être cœur de métier sur le médical, ça, ça doit rester une relation privilégiée avec la société et ses partenaires. De même, le conseil et la proximité métier, ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette traduction des besoins business, des besoins support en compétences, doit rester chez vous. Il faut donc garder cette ligne RH à l'intérieur de la société pour faire d'ailleurs que la haute sourceur fonctionne bien. Tout le reste, tout ce qui est autour peut s'externaliser. Alors on va faire peut-être trois focus pour être plus concret. Le premier peut-être c'est les contrats d'alternance. Alors on en a parlé dans la promotion de ce webinaire. Pourquoi Parce que c'est l'actualité du moment. Le gouvernement propose un plan de relance de l'alternance. Aujourd'hui centré sur les contrats d'apprentissage, mais y compris Bruno Le Maire à l'Assemblée nationale a parlé d'une possible extension au contrat de professionnalisation. Schématiquement c'est quoi Je vous disais 8000 euros pour un apprenti majeur, 5000 euros pour un apprenti mineur, jusqu'à une préparation de licence, sans condition pour les sociétés de moins de 250 personnes et pour les sociétés de plus de 250 personnes, que ces sociétés atteignent leur quota alternance sur 2021, donc les 5% de la masse salariale qui peut être demandée. Alors ça, c'est relativement important parce que l'alternance, souvent, et les gestions des contrats d'alternance, on le confiait à des sociétés, et beaucoup de nos clients le confier à des jeunes eux-mêmes en alternance pour gérer. Et il y avait une problématique, puisque quoi toutes les années, il fallait reformer ces jeunes. Il fallait leur réexpliquer le dispositif, fallait leur réexpliquer la problématique, on va dire légale. Il y a quand même beaucoup de légal et d'expertise quand on monte un contrat. Et pendant la campagne, les sociétés freinaient, freinaient, freinaient leur recrutement. Pourquoi Parce que tout le monde était absorbé par le travail administratif et avait du mal à reporter, à donner les budgets et finalement à permettre à la société d'y voir clair pour continuer à avancer dans sa campagne. Et donc, notamment, je pense là pour le coup à une société qui est dans le monde de la distribution, dans le retail avec des boutiques un peu partout en France, qui grâce à ça, grâce à cette externalisation de la gestion des contrats pro et des contrats d'apprentissage auprès de Sim, a pu continuer le développement et avoir toutes les semaines un point budgétaire, un point d'engagement de recrutement et pouvoir continuer à faire des go-no-go -no -go sur sa campagne et avancer sereinement pour que, en septembre, octobre, les différences rentrées se passent bien. On va aller un petit peu plus euh, sur la partie aussi reporting et bilan, ça c'est important. De la même manière, on a beaucoup d'entreprises et beaucoup de nos clients qui étaient euh, pratiquement porte-close vis-à-vis de leurs clients internes sur euh, des mois sensibles, des mois essentiels, juin, juillet par exemple, ou novembre, décembre. Pourquoi Parce qu'ils devaient passer tout leur temps à préparer les bilans, à aller cligner de la donnée, à les regarder dans leur SIRH ce qui se passait pour être sûr d'avoir les bons euh, bilans formation ou bilan mi-année euh, et ne pouvaient plus du coup être sur ces gros mois de déploiement des plans de développement euh, des plans de développement, des compétences. Et bah, notamment, un groupe de luxe nous a fait confiance pour nous externaliser tout ce qui était la production de leur reporting lego et de leur bilan et a pu rester comme ça euh, sur ces mois forts, ces mois stratégiques, concentrés sur euh, le déploiement de leur formation. Alors pourquoi ils ont pu l'externaliser Parce que chez les outsourceurs et chez Sim, on a des expertises à la fois sur comment créer ces bilans et quel type de données mettre, mais aussi des expertises sur les SI formations qui tournent. Vous pouvez être sur Cornerstone, vous pouvez être sur SuccessFactors, sur Soft, chez les outsourcers et en tout cas chez SIM, on a des pôles d'expertise qui permettent d'aller bien chercher la donnée, la retravailler, comprendre ce qu'il y a dedans et éventuellement la nettoyer pour produire les bonnes data qui vont servir à faire ces reportings et bilans. Puis ensuite, je peux aussi parler par exemple de tout ce qui va être de convocation et report, alors ça paraît un B à bas cette partie puisque on se dit que c'est censé euh, aller tout seul, couler tout seul, mais je pense euh, à cette société industrielle qui, en nous parlant de son projet d'externalisation et en contractualisant avec nous, vous avez dit, moi j'ai un véritable problème aujourd'hui, c'est un taux d'annulation report supérieur à 30% et encore beaucoup de no-show. Alors comment en externalisant, vous allez nous apporter des bonnes pratiques pour pouvoir effectivement diminuer ces reports, ces reports, ces reports et ce taux d'annulation qui est de la perte sèche pour l'entreprise et là, on a beaucoup travaillé, on a revu tous les processus, on a essayé de mieux comprendre leur métier et les calendriers de planification de l'activité des personnes. On s'est rendu compte qu'ils convoquaient beaucoup trop en amont, par exemple, deux mois à l'avance, là où les plannings n'étaient pas encore connus. Donc maintenant, on est revenu à J-21, trois semaines à l'avance, pour effectivement que les personnes soient en adéquation avec leur planning business. On a développé aussi la convocation avec l'invitation à Outlook qui vient bloquer les agendas à la fois chez le manager et chez le collaborateur pour s'assurer que ça ressorte bien dans l'ensemble des plannings de tout le monde et qu'on ne soit pas tenté d'y mettre d'autres activités. Et enfin, de manière mensuelle, on sent un reporting des coûts euh, directement liés euh, au no-show par service et ce qui permet aussi bah, de sensibiliser les managers et les directeurs à vous dire un petit peu plus de rigueur dans, euh, dans la formation. Donc ça, c'était vraiment des points importants, mais garder l'esprit effectivement qu'on peut l'externaliser de manière très large. Alors, on se veut sur un, un webinar pragmatique aujourd'hui sur comment externaliser, externaliser rapidement et avec succès, on s'est dit comment procéder. Et là on a essayé de revenir sur quatre idées simples, le quoi, le comment, le quand et le avec qui. Le quoi, c'est essentiel, c'est votre besoin. Quels sont vos périmètres, quels acteurs vont être là, quel va être le niveau de responsabilité, bref, c'est vraiment la définition de votre besoin. Et ça, il important que vous preniez du temps et que vous gardiez en interne cette phase pour pouvoir effectivement dresser votre cahier des charges et le soumettre à des prestataires. Alors par un appel d'offres large, par un appel d'offres restreint, dans tous les cas, mettez toujours en concurrence les prestataires avant de contractualiser. Ça, c'est un conseil sage. Et définissez bien votre vision. Ne la définissez pas avec un prestataire que vous pourriez retenir. Pourquoi Parce que lui, il est toujours, bien entendu... On va dire orienté à aller dans le sens de sa propre simplicité, de sa propre efficacité. Alors que votre vision, c'est celle qui fera, si elle est rép répondue positivement ou non, que vous serez satisfait ou non de l'externalisation. Donc c'est important. On va voir tout à l'heure, il y a deux logiques pour définir les périmètres. raciologie Mais on a un slide spécifique sur ça. Le comment, là j'ai envie de dire comment externaliser, c'est comment répondre à votre besoin. Et ça, c'est la réponse des prestataires. Quels services quel SIRH, quel indicateur ils vont venir vous proposer. Et là-dessus, laissez-vous surprendre par les réponses des prestataires et c'est ça qui est important. Euh, les services, ils ne vont pas vous proposer tous de faire la même chose, de faire de la même manière. Euh, le SIRH, pareil, hein, encore une fois, le logiciel formation ou le logiciel alternance est clé dans une externalisation. Donc, soit l'outsourceur vous apporte le sien, il va vous expliquer pourquoi et quels bénéfices, soit il vous allez utiliser le vôtre, et il va vous expliquer comment il le connaît, comment il va pouvoir l'optimiser. Mais ça, c'est vraiment, vraiment important. Et par rapport à ces réponses, par rapport à ces surprises que vous aurez, bah, regardez ce qui fait sens par rapport à votre culture interne, ce qui va répondre à votre culture interne. Parce qu'une externalisation, gardez à l'esprit que c'est un petit peu une greffe externe que vous allez mettre sur votre organisation. Et pour ça, bah, pour que la greffe prenne, pour qu'elle soit euh, pérenne et positive, bah, il faut aussi qu'il y ait une adéquation culturelle. C'est important. Le camp, calendrier, délai, préparation. Ça, c'est important. Nous, l'ensemble des personnes qu'on voit pensent, qu'il faut externaliser au 1er janvier parce que c'est la fin de l'année fiscale pour l'essentiel des entreprises et que ça fait sens. Je ne suis pas convaincu par cette réponse. Aujourd'hui, l'ensemble des prestataires en France peuvent externaliser n'importe quand dans l'année, peuvent gérer une reprise de l'encours. C'est quelque chose qui est très maîtrisé. Externaliser, ça prend entre 6 à 8 semaines, on va dire quand c'est bien mené, quand le projet est fait de manière professionnelle. Donc, il n'y a pas de contrainte de temps, ça peut faire vite. Ça peut se faire vite et ça peut se faire selon votre calendrier. Et c'est ça qui est important. Le bon calendrier, c'est celui où votre organisation sera prête à externaliser. Quand vous aurez défini chez vous qui va être le pilote de l'outsourceur, quand vous aurez le temps de le former, de le préparer à cette mission et quand aussi, si jamais il y a des personnes qui doivent être redéployées en interne parce que vous sortez la partie administrative, quand elles-mêmes auront trouvé leur nouvelle place dans l'externalisation. Donc le camp, c'est vraiment votre calendrier et votre tempo qui doit être le premier versus une année fiscale euh, qui peut sembler le plus logique, c'est pas un sujet. Et le avec qui, bah ça revient avec le quand, hein, c'est à peu près la même idée. Euh, c'est le pilotage interne qui va être déterminant. Externaliser, ça veut pas dire tout sortir, ça veut pas dire ne plus se préoccuper de la gestion de la formation, de la gestion de l'alternance. Ça veut dire que quelqu'un d'autre va le faire, mais que cette personne doit être pilotée, respect des procédures, indicateur de performance, et quelqu'un aussi qui va aider le prestataire partenaire à évoluer pour répondre aux besoins actuels, mais aussi futurs. Donc, vous devez vraiment garder dans votre organisation un chef de projet outsourcing. C'est pas un job à temps plein, sauf si vous êtes une très grande entreprise. C'est quelque chose qui va prendre entre 10 à 20 du temps d'une personne dans vos équipes, mais qui est essentiel pour pouvoir faire que ce soit une réussite aujourd'hui, mais également demain dans votre organisation qui évoluera sans cesse. Alors définir les rôles et responsabilités, c'est ce que je vous avais dit, hein. il y a deux manières de faire, d'ailleurs on peut faire les deux, mais gardez à l'esprit qu'on a la cartographie des processus, le RACI, donc RACI, on va définir les rôles, euh, les, donc responsables, acteurs, contributeurs et informés, ce que veut dire RACI, et pour chacune des tâches du processus, on va venir dire qui est responsable, acteur, contributeur ou informé. Alors, c'est important de se dire que ça prend un tout petit peu de temps. C'est un peu chronophage. Un processus formation, c'est environ une trentaine d'étapes. Un processus alternance, c'est à peu près 25 étapes. Donc, si on veut le faire dans le détail, ça prend du temps. C'est un peu chronophage. Cependant, c'est bien parce que c'est très précis et ça va faciliter effectivement la définition des indicateurs de performance. derrière. Vous avez une autre logique, c'est la logique logigramme. Et là, on va voir les interactions. Donc, on va plus se poser la question de qu'est-ce qui se passe dans « je convoque un stagiaire ». mais On va savoir que la convocation est chez le prestataire et en revanche le go déploiement et chez le client. Alors là, c'est beaucoup plus simple parce que c'est très rapide à mettre en place et comme c'est visuel, comme c'est simple à comprendre, on peut facilement communiquer les rôles et responsabilités du coup à l'intérieur de l'entreprise. Mais j'ai envie de dire, si on veut commencer très rapidement, partez sur un logigramme et complétez-le dans un sous temps d'un RACI qui va permettre d'être plus précis. Il va être plus précis pourquoi ce RACI Pour définir la partie des SLA. Alors, le SLA, c'est le grand mot de tous les contrats de service. Ce sont les Service Level Agreement. Donc, grosso modo, c'est ce qui va définir les niveaux de service à atteindre pour savoir si on est content ou pas content de la prestation. C'est aussi simple que ça. Et là, on se rend compte qu'on peut les cartographier en trois. Les SLA qui sont liés au délai, à la, au taux euh, et aux notes. Délai réactivité, c'est important. On va regarder schématiquement comment votre prestataire, comment votre partenaire, et réactif et prend en charge les besoins. Typiquement, une demande de formation hors plan, en combien de temps il va répondre à votre manager, collaborateur ou RH et en combien de temps il va être mise en place. Alors, on peut par exemple un taux de réponse, c'est souvent dans les 48 heures, 72 heures. Euh, et c'est ce qu'on va venir mesurer pour s'assurer qu'il n'y a pas des demandes qui vont rester en attente trop longtemps et que du coup, vos clients internes vont être insatisfaits. Taux et performance, c'est ce qu'on va venir regarder effectivement en pourcentage. On va par exemple mesurer des taux de déploiement ou des taux de clôture vous transmettez votre plan de développement des compétences à un partenaire, il a l'ensemble de vos besoins, vos 200, vos 2000 besoins en formation à déployer sur l'année, bah, vous allez lui dire, il faut en déployer par exemple en juin, il faut que j'ai entre 70% à 55% qui a été déployé pour s'assurer que les besoins sont bien déployés tout au long de l'année, qu'on ne va pas arriver en début d'année ou en fin d'année avec des zones d'engorgement formation. Et les notes, tout ce qui va mesurer la satisfaction, c'est important aussi de les mettre en place, puisqu'on va pouvoir questionner, et on vous conseille de le faire, euh, de manière annuelle ou après chaque formation, les stagiaires, les managers sur la qualité de la prise en charge. Pourquoi Parce que quand vous externalisez, vous souhaitez aussi que ce soit fait, effectivement, avec beaucoup de satisfaction, euh, avec tout ce qu'on va appeler le care, hein, le care dans l'entreprise. Mais donc, vous pouvez aller challenger votre partenaire sur ça. Alors, sur ces SLA, on peut venir y mettre des bonus-malus. Euh, C'est important. Cependant, j'ai envie de dire, ce n'est pas non plus complètement obligatoire. Si vous voulez mettre que des malus, bah pour vous prémunir que le partenaire ait bien fait son travail, j'ai envie de dire, euh, s'il le fait mal, de toute manière, ce sera la fin du contrat qui va arriver. Ce n'est pas les malus qui vont le rendre moins mauvais. Euh, de la même manière, les bonus, parfois, on a un petit peu de mal à regarder où est-ce que ça vous emmène, est-ce que ça pourrait vous coûter. Euh, mais typiquement, un bonus sur aller chercher des fonds, euh, formation supplémentaire, bon, bah voilà, on a du mal à estimer les éléments. Donc, vous pouvez très bien commencer un contrat d'externalisation sans ces bonus malus et prévoir qu'ils sont mis en place au bout d'un an une fois que vous avez la bonne visibilité la bonne euh, maturité pour le mettre en place alors on arrive à la fin à la fin de ce webinaire on va garder quelques minutes pour les questions alors, on voulait juste quand même vous rappeler effectivement sim euh, concrètement avec sim si jamais ça vous intéresse d'externaliser soit vous externalisez déjà euh, soit euh, vous y réfléchissez euh, pour septembre ou pour janvier 2021. Bah, tout d'abord, SIM, c'est un groupe, hein, c'est le groupe Segos. et ça c'est essentiel pour nous. Pourquoi Parce que c'est l'ensemble finalement d'un écosystème formation qui parle et qui parle avec qualité pour répondre à vos besoins en France, mais également pour certains clients parfois euh, au niveau de plusieurs pays européens. On a des groupes par exemple groupes de transport routier avec lequel on a travaillé sur trois pays euh, grâce justement aux autres sociétés du groupe Segos présentes, je pense notamment à l'Allemagne et à la Suisse. C'est 85 clients et ça c'est important pour nous, alors c'est une fierté, on est très content puis c'est 85 clients qui sont avec nous depuis longtemps. Et c'est aussi 85 contextes d'externalisation qu'on connaît, de bonnes pratiques, qui permettent d'irriguer positivement tout ce qui se passe sur le marché. Et on a des clients d'ailleurs avec lesquels on arrive à faire du travail croisé, parce que certains veulent par exemple arrêter le plan de formation pour faire 100% de fil de l'eau, en les met en relation avec nos autres clients, voir comment on a réussi à faire ça en place, ou de la même manière sur l'alternance, comment on a réussi à développer des partenariats stratégiques ou des classes dédiées avec certains CFA ou écoles. Ces 140 collaborateurs experts en formation en alternance. De la même manière, c'est très très important. Pourquoi Parce que ça nous permet à la fois, nous, en interne, bah, de proposer des parcours de carrière et donc de fidéliser nos collaborateurs, mais pour vous aussi, c'est vous permettre de savoir qu'il y a toujours des backups qui sont là, des personnes qui peuvent prendre le relais euh, et qui peuvent aussi vous proposer des services supplémentaires puisque là-dedans, on a une panel d'expertise qui est assez forte. Euh, et cette expertise qu'on a développée depuis plus de 20 ans, donc, il nous permet aussi, j'espère, de vous apporter toute la valeur. Alors, La valeur sur quoi À la fois sur l'externalisation des formations externes. C'est souvent le premier pas que franchissent les clients. On va gérer les formations inter ou intra avec des organismes de formation externe. Et ça, c'est ce qu'on nous confie d'abord. De plus en plus de clients, notamment parce qu'ils ont externalisé, ont pu développer une offre de formation interne. Donc, soit avec des formateurs dédiés, soit avec des formateurs occasionnels ou des universités d'entreprise qui vont permettre de déployer des savoir-faire propres ou des formations ADN de l'entreprise. Et ça aussi, vous pouvez l'externaliser et le confier auprès de sim C'est quelque chose sur lequel on est très mature. Et pour nous, c'est une ligne d'activité à part entière. Et enfin, bien entendu, l'alternance avec les contrats pro, contrats d'apprentissage. Alors, on sait que cette année sera un petit peu plus calme à la rentrée au niveau global France euh, sur ces dispositifs, puisque le contexte Covid peut frêter certains recrutements. Mais encore une fois, avec les aides très fortes qui ont été annoncées le gouvernement, on voit quand même des reprises et des clients qui décident finalement d'aller dessus. Il y a une certaine dynamique qui commence à se remettre en place sur l'alternance et dans tous les cas nous c'est sûrement une des lignes de service avec le plus de croissance depuis ces trois dernières années puisque ça demande de l'expertise, ça demande du travail sur une période très concentrée de l'année, schématiquement hein, de juin à octobre et c'est essentiel pour les entreprises. Bref, avec tout ça n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on regarde au niveau de votre entreprise Comment faire concrètement. Et si vous avez des questions euh, derrière, après, je pourrai répondre avec plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des éléments qui sont dessus. Dans tous les cas, les points clés, je pense qu'il faut garder en tête euh, pour une externalisation réussie. Euh, C'est vraiment voilà, pour vous d'avoir une vision, en tout cas à court terme, de ce que vous voulez garder en interne parce que vous avez les compétences et les moyens de le garder en interne. Est-ce que vous souhaitez confier à l'externe? Laissez-vous surprendre, parce que peut vous apporter effectivement les réponses des prestataires qui sont aujourd'hui bien imaginatifs à la fois sur la partie processus, mais également sur la partie outils. C'est essentiel dans la réussite d'une externalisation. Et gardez, gardez chez vous quelqu'un qui va être le référent de cette partenariat, de cette création commune de richesse pour valider que ça se passe bien au début, mais surtout faire évoluer la prestation euh, au fur et à mesure euh, du temps parce que votre entreprise ne va avoir de cesse d'évoluer et toute la flexibilité qui est apportée par l'externalisation bah, doit aussi, on doit le retrouver en souplesse pour faire évoluer la prestation derrière de trimestre en trimestre, de semestre en semestre ou d'année en année. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit chez nous, euh, chez Sim, dans cette notion de partenariat. C'est peut-être aussi pour ça et euh, que nos clients restent longtemps avec nous. Écoutez, en tout cas, je vous remercie. Euh, L'admire euh, est atteinte. Merci d'avoir pu nous dédier ce temps et j'espère que ça aura été utile pour vous dans vos réflexions et dans vos projets à mener euh, sur l'externalisation. À bientôt, au revoir.